Convention parlementaire ontarienne. Maintenant, c'est la période des déclarations de, déclaration de députés. La députée de London Fenshaw. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Pendant l'été et l'automne, comme beaucoup de nous, j'ai le plaisir de me reconnecter avec ma collectivité. Même avec nos masques et la distance, je me sentais comment ces gens, les gens se sentaient finalement de pouvoir se rassembler. Merci pour toutes vos invitations pour, pour marcher avec vous à la marche de Parkinson au, au Centre d'amitié Nanton pour la journée nationale de réconciliation et vérité ou d'aller à des événements des organismes locaux, des festivals, euh, ou la, de planter des arbres. C'était incroyable de vous voir encore une fois. On a euh, survécu à cette partie difficile. Continuons alors. Et je vais rendre hommage à quelqu'un spécial, Bill Paul, le crieur de la ville et qui n'était pas officiel de London, il est, il, il est décédé, Bill, sera on va manquer ta voix, Bill, quand tu appelles Oye, oh yeah, Oye, oh yeah, pour commencer nos événements. Ça sentait toujours une occasion spéciale quand tu étais là pour célébrer avec nous tous. Tu vas nous manquer, Bill Paul. Merci. La députée de barry Nisfield. Merci. Je veux reconnaître les hommes et femmes qui ont sacrifié les vies pour la liberté qu'on commémore qu à la journée du souvenir ce jour. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 700, 500 euh, autochtones étaient des, euh, des volontaires. 300 ont perdu leur vie. Euh, comme un soldat le plus important, la compagnie, euh, du le sergent euh, Francis Pagamabou a été honoré avec avec euh, l'édifice qui a son nom à la, à la base des forces canadiennes. C'est un de 38 Canadiens qui a gagné la médaille militaire avec deux barres en reconnaissance de ses actes de bravoure. À Barrie, on a une histoire de reconnaître les anciens combattants. Quand on conduit dans le comté de Sim, comprenez le temps pour euh, commémorer les rues Brown, qui, est, euh, qui sont nommées au nom des gens. Brown Street, la rue Brown, qui est au nom de deux frères Brown. On a Spears Street, qui est nommée après Thompson-Robin Spears. à New Market, juste à côté, euh, selon le régional Harrison, qui était le grand-père qui travaille avec mon équipe et il a été soldat en Europe. Quand vous commémorez nos anciens combattants qui ont lutté contre la guerre, pensez à l'histoire locale. Merci. Le député du Niagara-Centre, merci. Merci grand plaisir de parler d'une bonne initiative. Jim Bucks va offrir du petit-déjeuner à des gens qui ont des problèmes d'itinérance. Depuis 9 ans, Bats et son équipe, y et, et inclut ma, un ami, Meryl Dupont, ils ont eu une banque alimentaire, ont servi un repas euh, chaud une fois par mois. Ces bons samaritains sont en partenariat avec Beyond the Streets, un organisme mené par des bénévoles locaux qui aident les gens qui ont des problèmes d'itinérance à Walden. Les gens euh, euh, au centre-ville de, de Welland euh, où il y a le refuge, c'est plein et il y a plus de gens qui ont des difficultés à trouver un endroit où vivre. Des groupes comme Beyond the Street et l'Église anglicane euh, de la Trinité Sainte, Holy Trinity, euh, aident les gens pour avoir un repas. Le programme commence avec un petit lancement le 6 novembre où je vais donner des aliments. J'encourage les autres à euh, donner son apport besoin d'aide. Les gens qui veulent faire du bénévolat peuvent contacter mon bureau et on contactera les organisateurs. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député. La députée d'Eglinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Je suis fier de prendre la parole et dire qu'après des décennies de négligence des gouvernements précédent, notre gouvernement passe à l'action pour aider le secteur des soins de longue durée. On veut s'assurer que les aînés ont la qualité dont ils ont besoin maintenant et d'avenir. Le ministre des Soins de longue durée veut ouvrir, ouvrir le dialogue pour faire avancer le système et j'ai une consultation le 12 octobre avec le ministre des Soins de longue durée et le député de Willowdale, le ministre associé des Transports. La consultation Inclut l'apport des, des intéressants, euh, intéressés plutôt des familles de ma circonscription, représentants de la ville de Colombo et du foyer pour les aînés juifs. Les, ces organismes prennent des mesures pour améliorer les services. Notre gouvernement investit 7,5 millions de dollars. En résultant de ma circonscription, pour avoir plus de soins à chaque résident. Ville Colombo et les services résidentiels vont recevoir 1,8 million et le foyer pour les aînés juifs 1,7 million de dollars pour avoir plus de soins en 2024-2025. Ville Colombo va recevoir 8,5 millions de dollars par année et le foyer pour les aînés juifs 10 millions de dollars plus annuellement. Monsieur le Président, renforcer les soins de longue durée, c'est un engagement qu'on prend au sérieux. De notre gouvernement et en consultation avec les partenaires et l'investissement direct. On répare les foyers de soins de longue durée, les soins de longue durée et on fait une différence à Eglinton-Lawrence et ailleurs. Merci. Déclaration de député, le député d'Ottawa Centre. Merci. Il y a un, avant, un organisateur de euh, Ottawa. Acorn a frappé à quelqu'un qui vivait euh, avec la dystrophie musculaire, qui était coincé dans son appartement, qu'il avait un manque d'accès vu euh, l'hiver. C'est le cas pour des milliers de personnes handicapées à chaque année. L'organisateur a dit à Blaine qu'il ne devait pas le voir. Blaine a été invité à joindre Acorn d'Ottawa pour organiser pour la justice. Et juste les, euh, Depuis ce jour, Blaine était un chef de file. Parce est que quelqu'un ferait pas la Blaine, éventuellement, est devenu le président du chapitre d'Ottawa-Dakon et il a gagné des rabais de, de loyer. et il a mené à l'augmentation des actifs pour les récipiendaires d'aides sociales. Il a essayé de gagner un programme national. Connecting families relie les familles qui donne 10 dollars d'Internet à chaque famille. 200 000 familles autour du Canada. En 2018, Blaine. Blaine a été une partie d'une victoire à ottawa Centre, Mais on l'a perdu il y a deux semaines. Son cœur ne pouvait pas maintenir sa vie. Et ses amis et sa famille aujourd'hui ont le cœur cassé. Samedi, on va célébrer la vie de Blaine en ayant un campus communautaire pour le contrôle des loyers. C'est ce que Blaine aimerait avoir. Blaine, qui, tu te repose en pouvoir. On pense à toi. On ne va jamais arrêter de s'organiser. Que Dieu te bénisse. Member's statements. Déclaration. Déclaration la Monsieur, Monsieur le Président, depuis des décennies, les résidents de ma circonscription qui voyagent sur l'autoroute 174-17 font face aux embouteillages, aux accidents et à tout ce qui fait des trajets quotidiens du matin un cauchemar. Plus de 20 000 personnes empruntent quotidiennement cette autoroute dans ma région. Le statu quo n'est pas acceptable. Pour résoudre ce problème, cette autoroute doit être élargie et, comme je l'ai déjà préconisé auprès du gouvernement, pour que cela se produise, il est essentiel que le gouvernement de l'Ontario reprenne cette autoroute sous sa juridiction. Je sais que ce gouvernement, par l'intermédiaire de leur ministre des Transports, a déclaré qu'il ne reprendrait pas l'autoroute 174-17. Cette position est profondément décevante, car cette reprise est le seul moyen d'avancer le projet d'élargissement à ce point-ci. J'exhorte encore une fois ce premier ministre et gouvernement à changer leur position sur cette question importante et à reprendre cette autoroute pour la sécurité, pour l'efficacité, pour l'économie. Merci, M. le Président. Merci. Merci. Thank you. Le déclaration député député Scarborough-Jenkins. Merci, Monsieur le Président. Le racisme et la haine sont euh, quelque chose d'horrible dans toute société. Ça détruit la cohésion de toute société au pays. Je suis très fier de l'initiative du gouvernement pour lancer 1,6 million de dollars pour un programme pour protéger les communautés contre le racisme et la haine. J'ai toute confiance que la coalition Ensemble plus fort va bénéficier de ce programme. La coalition Ensemble plus fort a été lancée pendant la pandémie de la COVID-19 par le Centre culturel chinois de Grand Toronto. Son mandat est de combattre le racisme et la haine, en particulier contre la communauté asiatique. Officiellement, j'aimerais rendre hommage à la aux membres de la coalition Alpha Education Association d'entrepreneurs euh, euh, chinois-canadiens, le Conseil des fournisseurs autochtones, le Conseil multiculturel des Asiatiques en Ontario, ou le Conseil tamoul du Canada, l'association chinoise, le Centre Philippin de Toronto, Hong-Fu Association de santé mentale, l'association culturelle coréenne-canadienne, l'Association de santé du sud-est asiatique, l'Association des services cross-culturels, l'Alliance Toronto, les services de Toronto et Centraide de Grand Toronto. Pendant ce festival, les célébrations, coalition a rendu hommage aux victimes des pensionnats. Monsieur le Président, j'ai été honoré de participer à cet hommage et je suis privilégié d'avoir participé à la réunion de, f... de lancement de la coalition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La députée de Davenport. Monsieur le Président, ma collectivité de Davenport a un changement extraordinaire. Nous avons la construction la plus active et dans la ville et quand je parle à mes voisins et ils se lèvent à chaque fois ils veulent de la construction des nouveaux mais pas seulement des condos chers ils veulent du logement qui est abordable de façon permanente avec le contrôle des loyers. Ils veulent que les promoteurs immobiliers qui ont des profits de ce projet contribuent au maintien et à la construction des écoles, des parcs, des zones de loisirs. Ils veulent de la transparence quant à la propriété de euh, aux propriétés comme des règles sur la divulgation. Même si la ville de Toronto a le zonage inclusif, il demande au gouvernement provincial de lutter contre les promoteurs immobiliers qui ne pensent pas à nos collectivités. Je veux remercier euh, Junction Grow, le réseau de South Junction, du travail qu'ils font pour avoir une voie cohésive pour les négociations avec les promoteurs immobiliers. Et je veux mentionner les membres de la communauté Build a Better bluer Dufferin qui ont lutté pour négocier beaucoup d'avantages et des logements abordables dans la région de Dufferin. On a besoin de plus de soutien de ce gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Merci. Déclaration de député. Le député de Sarnia Lampton. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de, de parler des investissements à Sarnia Lampton du gouvernement de l'Ontario et je suis très content de partager de bonnes nouvelles. 1 million 000 dollars pour des mises à jour pour les infrastructures à Sarnia Lampton à l'hôpital à Pétrolea, entre autres. C'est un investissement important qui fait partie du plus grand investissement de 182 millions de dollars pour les infrastructures en santé et le Fonds de renouvellement communautaire. L'investissement de cette année au campus de la santé a été très positif et il y a 1,9 million en 2022. On fait des investissements pour appuyer des hôpitaux de qualité mondiale dans toute la province et aussi à Sarnia-Lampton afin qu'on puisse répondre. La mise à niveau et le maintien des hôpitaux et de la santé communautaire, c'est un objectif très important pour notre gouvernement afin que les Ontariens et Ontariennes puissent recevoir de bons service et proche de chez eux. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclarations des députés de ce matin. Je suis très content d'informer la Chambre que la page Louise Mayonne de Mississauga Malton c'est une capitaine des pages et on a avec elle à Queens Park son père, Osama El Bayoumi et aussi Yamam Dadal, de la circonscription de Toronto Centre. et aussi une capitaine des pages aujourd'hui, et on a sa mère avec nous, Fatim Dadal. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. C'est tout un plaisir de vous avoir ici avec nous.